Aujourd'hui, so. je vous amène faire une de nos anciennes pistes cachées, qui s'appelle la Tac Tac. Quand je faisais du bac dans le temps, c'était une piste cachée du Mont-Saint-Anne. Puis quand j'ai recommencé, je vu que la Tac Tac était balisée. Je suis comme, euh, pourquoi il y a des pancartes avec le nom fait que. Ils se sont compte que les builders, dans le temps, faisaient des pistes le fun. fait qu'ils ont décidé de la mettre officielle. fait que. Tac-tac, c'est une double noire. Ha! Qui n'est pas piquée des verres. Pas la plus dure. Oh, j'ai pas abonné. fait quelques années que je ne l'ai pas faite. fois j'ai dit à la faire, ça devait, être, ça devait être en Wilson. J'ai pas dit de la faire en Capra. Je ne l'ai surtout pas fait en 29 non plus. Ça, ça va glisser. On va swatcher. Il faut qu'on arrive à droite. Hop. Oh, ils ont changé la ligne, mais bon. Ils ont pas voulu couper l'arbre, c'est bon, on va recréer une ligne à droite. C'est, le truc, c'est pas compliqué, c'est juste d'envoyer le bac à la bonne place. rush il reste un X-Low, ça proche. Ah <lit> ah, ah. ah, ah, petite gemme du Mont-Saint-Anne. qui n'est pas très, très roulé. Ah, de par son... Bon, j'ai un arbre dans le bike. OK, c'est cool. De par son... Euh, son niveau de difficulté assez élevé. Mais c'est loin d'être la pire. Ça. On est toujours bon. Faut que je m'habitue à regarder plus loin, je le sais, je t'ai rendu pas pire à un ma moment Bon, première section faite. Petite shoot, pas évidente ici. Fais attention. Oh, j'ai pas enligné ma roue à bonne place. Cette roche-là, ça aurait pu être dangereux. On va se reprendre. Okay. Euh, voilà hop ouais c'est ça la dernière fois que j'ai fait ça c'est en Wilson 26 fait que c'est comme pas <rire> c'est pas le même genre de pilotage mais pas pas en tout mais le 29 Excel là dedans c'est même pas compliqué ah. Good. Ah. Ah. Et voilà, première section de la tac-tac Je vais rajouter de quoi euh, Là-bas, on le aller voir J'ai une place à drop, pas pire Fait que là, on est dans le tordu Hop. Hop. Il va falloir que je me prenne de la vitesse pour dropper en face Mais je ne connais pas ce drop-là Il n'est pas si pire. Bon, dis que mon GP, pump it up. C'est. Cette section-là, c'est la première fois que je fais ça. Il me semble... Ça fait tellement longtemps que je m'en rappelle pas. Ça, c'est pas impossible. Ah oui, ça me dit quoi? Ça faisait longtemps. Dans le gnard du Mont-Saint-Anne. Ah. dans le temps ouais. je roulais ça avec mon, mon vieux d dho 2 ah. Est-ce que c'est un bike, ça, pareil? Ah. Avec la première Boxer World Cup, un Progressive Fifth même en arrière, et les Hope Mini 4. Est-ce que ça freinait? Et je crois que c'est la fin. Où sommes-nous? Grisante. Ah, that's nice. Fait que voilà, guys, c'était la TAC-TAC. vraiment longtemps que je recommence à faire des vidéos de DH. Surtout des vidéos de noir, double noir, fait que...